Les réactions d'hystérification hydrolyse Dans un ballon, on introduit un mélange équimolaire de N1 égale 0,3 mol d'acide éthanoïque et N2 égale 0,3 mol d'éthanol et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et c'est l'acide sulfurique concentré, va jouer le rôle d'un catalyseur qui va augmenter la vitesse de la réaction chimique, bien sûr sans modifier l'état d'équilibre. À l'état d'équilibre du système chimique, la quantité de matière d'ester formée est n final de l'ester égale 0,2 mol. La synthèse de l'éthanol d'éthyl est modélisée par la réaction suivante, CH3, COOH liquide plus C2H5OH liquide en équilibre avec CH3, COOH, C2H5 liquide plus H12. Commençons par identifier l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, c'est le premier réactif. c'est le CH3COOH. Sa formule semi-développée, c'est le CH3 simplison C, liaison O et OH. Cet acide a une chaîne carbonée qui contient deux atomes de carbone. C'est pourquoi son nom commence par être être c'est à dire 2. ce carbone fonctionnel fait partie d'un groupe caractéristique c'est le C double liaison O OH c'est le groupe caractéristique de l'acide éthanoïde et en général des acides carboxyliques que je peux le noter sur la forme suivante. Passons à l'éthanol. L'éthanol, c'est le deuxième réactif. C'est le C2H5OH. Sa formule semi-développée, c'est le CH3CH2OH. On constate aussi que l'éthanol a une chaîne carbonée qui contient deux atomes de carbone. C'est pourquoi son nom porte et. Donc, c'est "eth" comme éthanoïde. Donc, c'est l'éthanol. Le carbone fonctionnel est lié à un groupe caractéristique OH. Ce groupe caractéristique OH, c'est un groupe caractéristique de l'éthanol spécialement et des alcools en général. Passons au troisième produit organique qui est l'éthanoate dit-il. L'éthanoate c'est le produit essentiel de cette réaction chimique. C'est le ch 3 cooc 2 h 5 Sa formule semi-développée, c'est CH3C Dublisons O O CH2 CH3. Vous voyez que ce produit organique possède deux chaînes carbonées. La première chaîne carbonée 1-2 correspond à la chaîne carbonée de l'acide et la deuxième chaîne carbonée correspond à la chaîne carbonée de l'alcool. On constate qu'il y a un groupe de ce produit qui est l'éthanoate dit -il. ce groupe caractéristique s'écrit de la façon suivante c'est le groupe caractéristique spécialement d'éthanoate dit-il une petite remarque c'est que le groupe caractéristique des esters, ici en général dans la terminaison on doit toujours trouver un radical R'. Ce radical, il se forme d'une chaîne carbonée, c'est-à-dire que R' doit toujours être différent de H pour ne pas retomber sur les acides carboxyliques. Concernant la nomenclature, on commence par cette partie. L'éthanoate, c'est la partie qui correspond à l'acide éthanoïque. Et on termine le nom par la partie qui correspond à l'alcool. Donc c'est l'éthanouate, c'est l'éthanouate dit-il. Pour les caractéristiques de cette réaction chimique, elles sont deux. La première caractéristique, c'est que cette réaction chimique est lente, elle n'est pas rapide, c'est-à-dire on a besoin de temps pour produire l'éthanoïde, D'ici. Et aussi, elle est limitée. C'est-à-dire, sa rentabilité, son rendement n'arrive jamais à 100%. Elle reste toujours inférieure strictement à 1. Pour calculer le rendement de cette réaction chimique, on a la définition de rendement R égale Toujours, c'est la quantité de matière ou le nombre de moles expérimental divisé par la quantité de matière théorique. Pour la quantité de matière expérimentale, il a une relation avec l'avancement final et la relation avec la quantité de matière de l'ester fermé. Pour le nombre de moles théorique, c'est ce qu'on appelle l'avancement maximum. Pour calculer la valeur du Xf ou du Xmax, on a besoin d'un tableau d'avancement. Ce tableau d'avancement contient l'équation de la réaction, l'état du système, l'avancement et les quantités de matière. à l'état final, on a la quantité de matière de l'acide CH3 sur H égale N1 moins XF. Pour l'alcool, c'est N2 moins XF. Puisque N1 égale à N2, ils auront la même quantité de matière. Puisque N1 égale 0,3 mol, N2 égale 0,3 aussi. Pour les produits qui sont l'éthanol, l'eau, pour l'éthanol diéthyle, il aura une quantité de matière égale à xf. De même pour H2O, donc ils auront la même quantité de matière à l'état final. Attention H2O, on n'écrit pas excès parce qu'on n'est pas dans des solutions aqueuses. Pour xf, xf d'après le tableau d'avancement xf. C'est le nombre d'homoles final. C'est le nombre de mol final, le nombre de l'ester. Donc j'écris xf, c'est le nombre de mol final de quoi? De l'ester. L'ester formé qui est égal à ici. Qui est égal à 0,2 quoi mol. Pour calculer la valeur du x maximal, la méthode c'est simple. Pour x maximal, on suppose que l'acide c'est un réactif limitant ou l'alcool c'est un réactif limitant. Si on suppose que l'acide c'est le réactif limitant, donc on écrit N1 moins x maximal égale à 0, si on suppose que l'alcool c'est le réactif limitant, donc, on écrit N2 moins X maximal égale 0. Ici, on trouve X maximal égale N1 ou X maximal égale N2. Puisque N1 égale à N2, donc X maximal est égal à N1 qui est égal à N2 qui est égal à 0,3 mol. Calculons maintenant le rendement de cette réaction chimique. Le rendement on a dit que c'est xf qui est égal à 0,2 mol divisé par x maximal qui est égal à 0,3 mol je simplifie par le mol parce que le rendement n'a pas d'unité on obtient le rendement, c'est 2 sur 3, qui est à peu près 0,67. Elle reste toujours inférieure à 1. C'est pourquoi on a dit, la réaction reste dans ces conditions limites. Pour calculer la valeur de la constante d'équilibre, on sait que k égale. C'est le quotient réactionnel à l'équilibre. Égale. C'est le produit des concentrations de l'ester. Ici, j'écris ester. L'ester, c'est cette espèce chimique, multiplié par la concentration de l'eau, H2O, bien sûr, à l'état d'équilibre, divisé par la concentration de de l'acide bien sur la concentration molaire à l'état d'équilibre multiplié par la concentration de deuxième réactif qui est ici l'alcool bien sûr à l'état d'équilibre. Revenons au tableau d'avancement, vous constatez que à l'état final ou à l'état d'équilibre la quantité de matière de H2O égale la quantité de matière de d'éthanouate dit-il, c'est-à-dire ils auront la même concentration aussi pour les réactifs qui, l'acide éthanoïque et l'éthanol. Ils auront la même quantité de matière, puisque N1 égale à N2, donc ils auront la même concentration. Donc, j'ai le droit d'écrire que K, la constante d'équilibre égale, c'est la concentration de l'un des produits, qui, est xf, divisé par v, multiplié par xf, divisé par v, c'est-à-dire xf sur v, le tout au carré, divisé par n1 moins xf, divisé par v, multiplié par n2 moins xf sur v, qui sont égaux, donc c'est-à-dire n1 moins xf sur v au carré. Ce qui implique on va simplifier par les v au carré. Elle reste k égale CXF xf divisé par n1 moins xf le tout au carré. Calculons la valeur de k. Donc k égale xf, on a dit que c'est 0,2 mol. Divisé par N1 qui est égal à N2 est égal à 0,3 moins XF qui est égal à 0,2, le taux au cas. K, K est égal à 4. C'est la constante d'équilibre de la réaction chimique entre l'acide éthanoïque, l'éthanol, qui va donner l'éthanol d'isyl et l'eau. Cette constante d'équilibre ne dépend que de la température. Passons à la composition molaire de cette réaction chimique. La composition molaire de cette réaction chimique signifie qu'on doit calculer la quantité de matière à l'état final de chaque espèce chimique. Donc on doit calculer le nombre d'homoles final de l'acide, aussi que le nombre d'homoles final de l'alcool. Ici, le nombre d'homoles finales de l'acide, c'est N1 moins X final d'après le tableau d'avancement. De même, pour le nombre d'homoles final de l'alcool, qui est égal à N2, moins x final. Je peux faire les calculs, Donc c'est 0,3 moins 0,2. Tout cela donne 0,1 mol. De même, pour le nombre de mol final de l'alcool, n2 égale à 0,3. Moins 0,2 qui est égal à 0,1 mol. Donc à l'état final, le nombre de mol final de l'alcool égale au nombre de mol final de l'acide. Pour l'ester, le nombre de mol final de l'ester égale XF qui est égal à 0,2 mol pour H2O aussi le nombre de mol final de l'eau c'est aussi égal à X final égale 0,2 mol donc la composition molaire du mélange à l'état final on aura une quantité de matière finale de l'acide qui est égale à 0,1 une quantité de matière finale de l'alcool qui est égale à 0,1 aussi une quantité de matière de l'ester qui est d'ici est égale à 0,2 mol. Et aussi, on aura une quantité de matière de H2O qui est égale à 0,2. De cela, je conclue que les quatre espèces chimiques seront présents à l'état final avec des quantités différentes. Donc, c'est un équilibre chimique dynamique.